Alors le challenge, c'est de faire le, le discours de clôture avec la danse apéritive. Je pense qu'elle ne va pas tarder. Non, mais plus sérieusement, j'espère que vous avez été satisfaits de cette édition 2021 des Assises. En tout cas, on s'est employé à faire en sorte que vous le soyez. Je voulais saluer la, la richesse, la diversité et puis la qualité de de toutes les interventions que nous avons, nous avons eues pendant ces assises. Donc je remercie vraiment euh, tous les intervenants. Euh, les replays sont bientôt disponibles sur le site euh, web. J'en profite pour remercier Alex de CreaCut, qui a fait un super travail aussi pendant ces assises. Euh, comme on l'a dit hier, euh, lors de la présentation de l'outil Communauté, donc on vous invite vraiment à créer votre compte si ça n'est pas encore fait et puis à déposer euh, pour les intervenants donc euh, vos interventions sur l'espace qui a été créé pour les assises donc qui s'appelle l'espace assises 2021. Alors je voulais revenir un petit peu sur euh, l'organisation pratico-pratique euh, au sein du club Med et notamment par rapport aux partenaires parce que en fait euh, on a été euh, mis un petit peu devant le fait accompli sur euh, les espaces qui ont été mis à notre disposition, sachant que nous, ce qu'on avait négocié, c'était les espaces qu'on avait eu en 2018, donc, qui étaient vraiment euh, des espaces, je trouve, plus appropriés à la forme de notre événement. Donc euh, c'est vrai que les, les, les espaces partenaires étaient un petit peu excentrés, euh, pas forcément facile à trouver pour tout le monde. C'est pareil, les salles, c'était un petit peu éparpillé. Donc je voulais quand même m'excuser auprès des partenaires de, de, de, cette, de cette organisation qu'on aurait souhaité un petit peu différente et qui a obligé Astrid à faire beaucoup de kilomètres. Donc j'en profite pour faire un coucou à Astrid et puis la remercier peut-être te lever, Astrid. Enfin, tout le monde la connaît, mais bon. Donc, elle a fait un super travail. Merci, Astrid. Euh, alors, je voulais faire un retour aussi sur, euh, sur une animation qu'on aurait aimé faire euh, sur la soirée d'hier soir. Alors, Pareil pour des questions d'organisation, ça n'a pas été possible parce que le, le Club Med était complet, il enfin, n'y avait pas de possibilité de privatisation d'espace. Donc là encore, on n'a pas fait forcément ce qu'on aurait voulu faire. Bon, on espère que vous avez quand même apprécié le, le gâteau d'anniversaire et puis euh, le, le champagne qui a été avec. Mais voilà, on aurait voulu faire euh, autre chose pour marquer peut-être euh, encore plus les, les 40 ans du CIR. Voilà. Euh, bon au niveau je continue un peu sur les aspects logistiques hein, euh, Bon, quelques-uns d'entre vous ont dû changer de chambre donc ça aussi euh, ça, ça nous a demandé pas mal d'organisation de, de, et puis on s'excuse aussi auprès des gens qui ont dû déménager en cours de séjour euh, j'en profite pour remercier Patricia je ne sais pas si elle est dans la salle voilà donc Patricia Doguet Voilà, qui a donné beaucoup de son temps, qui a été à votre écoute, je pense, et puis qui a toujours essayé de trouver des, des solutions. Euh, donc c'était une première hein, d'organiser les assises au mois d'octobre. Euh, ça a été compliqué, donc euh, on y reviendra tout à l'heure, Pierre nous en dira un mot, mais je pense que l'année prochaine, on va revenir sur une session plus ordinaire de, des assises, parce qu'en en fait... Euh, on a eu... enfin, Les inscriptions étaient très longues à arriver, donc avant l'été, on a dû annuler des chambres parce qu'on pensait qu'il y aurait moins de monde que prévu. Et du coup, il ben, y a eu beaucoup d'inscriptions tardives à la rentrée, Donc ce qui a été d'autant plus compliqué à gérer. Et voilà, Patricia a eu beaucoup à faire à la rentrée, et puis nous aussi. Euh, voilà sur les aspects pratiques. Donc, vous allez recevoir euh, aujourd'hui, je pense, euh, je cherche Dominique Collat, qui doit être euh, là-bas, euh, qui nous a, comme chaque année, concocté une enquête euh, de satisfaction euh, des assises. Donc, elle va vous envoyer aujourd'hui, je pense, ou demain peut-être. Je vous invite vraiment à la remplir et puis à nous faire part de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez moins aimé. C'est vraiment important pour nous et pour euh, et pour l'organisation des, des assises prochaines. Euh, bon, Je continue un petit peu dans les remerciements. Donc bien sûr, je remercie le comité d'organisation euh, pour tout le, tout le travail effectué, en particulier Harry. Bon, je le cite quand même. Il ne voulait pas que je le cite, mais je le cite quand même. Donc je pense qu'on peut le remercier vraiment. Bon, Astrid pour la gestion des partenaires, mais je, je l'ai déjà dit. Euh, et puis Bruno et Pierre qui nous ont, qui nous ont aidés aussi sur cette partie-là. Euh, je remercie tous les membres du comité de programme, donc euh, Julien en, en tant que chef de file du comité de programme. Mais cette fois-ci, on avait associé, on avait souhaité associer. Euh, avec le conseil d'administration des membres extérieurs au, comité, au conseil d'administration dans le comité de programme. Et ben, on pensait que ça apporterait aussi des nouveautés, un petit peu de diversité. Donc euh, cette année, enfin je dis cette année, mais c'était euh, c'était plutôt en 2020, quand on a commencé le programme des assises en 2020. Euh, donc on avait Francis Forbeau, qui, qui participait au comité de programme, et qui nous a bien aidé à obtenir le, la participation d'Anne-Sophie Barthez et de Jean-Marc Augier lundi après-midi. Donc merci encore à lui. On avait David Ronja dans le comité de programme. Et Yannick Monclin aussi qui est parti je crois. Voilà. Et puis je voulais terminer sur le comité de programme en remerciant tous les chair euh, alors, woman, Nina, et puis les chairman donc euh, voilà, qui, qui ont qui ont assuré le, le, la gestion des demi journées, la gestion du temps, enfin voilà euh, ça je pense que c'est vraiment, vraiment important. Alors, je vais terminer en évoquant euh, les événements qui sont à venir euh, au niveau du CIR. Donc, le, très très prochainement, donc, euh, la semaine prochaine, le 21 octobre, hein, donc, euh, un jeudi, euh, ce sera le prochain webinaire interassociatif avec l'ANSTIA et le CUM. Je sais que les collègues du CUM sont là encore. Vincent et... Oui. ils sont là. Et Guy. Donc euh, le 21 octobre, euh, deuxième, enfin, troisième webinaire de, de la série euh, L'impact de la crise sanitaire sur les métiers du numérique. Et donc la semaine prochaine, ce sera euh, sur la thématique des outils. Et c'est le CUM. Alors on, chaque association prend un peu le lead sur, euh, sur chacun des, des trois webinaires, en plus du webinaire d'introduction. Donc la semaine prochaine, c'est le CUM qui est un petit peu à la manœuvre sur l'organisation de ce webinaire. Donc c'est le jeudi et c'est de 11h30 à midi et demi. Donc ça dure une heure. Hein. C'est assez euh, interactif et, et vivant, on l'espère. Donc on, on vous invite vraiment à, à suivre ce, ce webinaire. Le prochain aura lieu euh, le 2 décembre sur la thématique de l'accompagnement, hein, cette fois. Et là, ce sera euh, l'ANSTIA qui sera, qui sera plutôt à la manœuvre sur ce volet-là. Et on espère vous proposer une journée de, de synthèse sur cette thématique-là au printemps. Voilà. Mais on vous fera les annonces en temps voulu. Alors, euh, prochain événement aussi à venir, la formation des DSI. Donc... Euh, en collaboration avec l'IH2EF, l'AMU, Bertrand Moquet, la DSI, Romu Adlarnold qui est parti aussi. Donc, le, le prochain module, c'est le module de prise de fonction, donc qui est réservé aux nouveaux DSI et à leurs adjoints. Et donc, il aura lieu à Poitiers du 8 au 10 novembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Donc, je vous rappelle comme je l'avais dit euh, lors de mon discours d'introduction, qu'il y a d'autres modules hein, qui sont proposés, il y a quatre modules en tout, qui sont prioritairement proposés aux nouveaux DSI et à leurs adjoints, mais qui sont ouverts aussi euh, aux autres DSI, donc qui seraient intéressés par, euh, par les différentes thématiques des modules qu'on propose. Donc vous retrouvez de toute façon toutes les informations sur le site web du CIR, euh, et puis vous pouvez toujours nous contacter, Bertrand Romuald et moi, si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur le sujet. Euh, autre événement à venir, j'aurais dû le citer avant, puisque chronologiquement ça arrive avant, c'est la conférence éducose. Je cherche Laurent, qui est là, donc, qui a lieu euh, du 27 au 29 octobre prochain, en distanciel. Voilà. Donc il euh, y, euh, y a forcément des, des représentants du conseil d'administration du CIR qui vont y participer. Et puis je ne sais plus s'il y a d'autres personnes de la communauté. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Laurent Deux Comment Douze D'accord. <rire> voilà. Donc ils vont suivre cette conférence et cause aux états unis qui se déroule à Philadelphia ça. Et puis, donc, comme chaque année, donc, vous aurez accès à la restitution de la délégation et du cause qui a lieu euh, généralement en février-mars à peu près. Et vous avez accès au rapport euh, aussi sur notre site web. Je ce qu'on ne peut pas aller aux États-Unis hein. Oui, oui, entièrement oui. À distance. oui. Donc, ça tombe bien que tu prennes la parole, Thierry, puisque <rire> la journée technique. Euh, qui aura lieu au CNAM le 14 décembre sur le sujet du vote électronique. Donc je sais qu'il y a eu un atelier tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus. Il y a un très riche échange, euh, de nombreux collègues qui étaient présents. Euh, on n'a pas vu le temps. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer parce qu'on m'avait annoncé 10 minutes d'atelier qui sont devenues 45. Et on en avait bien besoin de ces 45. Donc, euh, j'ose avouer que depuis euh, depuis l'estrade, j'ai créé le groupe Vote électronique dans Communauté. Vous pouvez donc vous y inscrire pour bénéficier des échanges et vous-même y participer. Donc le 14 décembre, au CNAM. 14 décembre, au CNAM, à Paris, à Paris. 292 rue Saint-Martin. D'accord. Ensuite, dans l'actualité, il y a le webinaire URBA que Dominique et Valérie Lestras sont en train de de nous préparer. Je les cherche dans la salle pour savoir si on a un peu une idée de, du moment où il sera proposé cette ce webinaire spécial urbain, plutôt dédié à nos gouvernances. Je ne sais pas si vous êtes. Je vois pas Valérie. Valérie, oui. Je ne sais pas si tu si vous voulez en dire un mot ou si c'est trop tôt. Et effectivement, suite à l'apparition du pack URBA, euh, je ne sais plus trop, c'était euh, cette année en cours d'année, euh, avec Dominique, on est en train de monter un webinar pour euh, présenter euh, ce, ce, ce document et puis euh, l'adosser la de façon un peu plus ludique euh, au travers de, de retours d'expérience. Donc là, on est en train de, de, rassembler, de rassembler les retours. On a a priori pour l'instant trois petites histoires qui vont être filmées, qui vont être mises à disposition par trois établissements. Donc là, c'est un événement qui est en cours de construction, un peu tôt pour donner la date, mais on travaille avec Dominique et les établissements. Merci, Valérie. Euh, voilà, et je terminerai par une information certainement que vous attendez tous, hein, qui concerne la prochaine édition des assises. Donc là, je vais Peut-être passer la parole à Pierre, en sachant, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va essayer de revenir sur un calendrier. c'est de pas me prendre les pieds dans le. Ah ben. Un calendrier un peu plus ordinaire. On va être plutôt sur fin mai 2022, mais Pierre va vous expliquer tout ça. Euh, merci. Donc effectivement, comme tous les ans, on prépare l'organisation des assises suivantes. On, on essaye en général d'avoir la, la réponse définitive pour pouvoir l'annoncer. Donc cette année, on a été pris un petit peu de cours au niveau de l'organisation. On avait fait, fait tout d'abord une recherche de sites. C'est un exercice qui n'est pas très simple parce qu'on essaye de chercher des sites nouveaux euh, tous les ans euh, de manière à ce qu'il y ait un peu de diversité. Sauf quand les sites sont exceptionnellement bons. Et c'est vrai qu'on a vu des retours euh, de nos congressiste très positif sur le site d'Opio, c'est pour ça qu'on y est revenu une deuxième fois. Donc là, on a fait des recherches de sites avec une première, un premier tri, on a fait une shortlist, et donc on n'est pas encore prêt, de, prêt à vous annoncer le, le site, malheureusement, mais vous pouvez déjà noter la période. Donc on va revenir effectivement avec un, un calendrier plus habituel, c'est-à-dire donc mai, donc ça sera très certainement pendant la semaine donc qui fait la la fin mai début juin. Euh, les dates ne sont pas encore complètement calées. Euh, le site, effectivement, euh, le, le conseil d'administration du Cir. Je n'ai pas été assez rapide, il y a la musique qui s'allume. Désolé. Euh, au niveau du, de l'organisation des, des assises, en fait, on a réfléchi avec le conseil d'administration il a pris la décision de changer un petit peu de format compte tenu du fait qu'on avait eu les assises en octobre où nous sommes actuellement et qu'il y aurait les assises en mai, ça faisait deux sessions quand même relativement rapprochées. Et donc le conseil d'administration a décidé de changer de format et de raccourcir. Donc au lieu d'avoir, comme habituellement, trois journées pleines sur quatre jours, vous aurez deux journées pleines sur trois jours. Donc la session totale raccourcie d'une journée parce qu'on a estimé qu'en termes de qualité de présentation, on n'aurait peut-être pas assez de matière pour vous proposer un, un programme suffisamment étoffé. Et d'autre part, euh, qu'effectivement, en termes de déplacement et d'absence dans, dans, dans les sites, c'était un petit peu compliqué de s'absenter deux fois pour la même thématique la même année. Donc ça sera plus court. Et donc du coup, en conséquence, compte tenu du fait que ça sera plus court, on a prévu des endroits où, euh, en termes d'accès, ça serait plus facile parce que c'est vrai que c'est les sites comme Pio, les sites comme Opio. Là, je suis vraiment trop long, commence à me couper le micro. Les sites comme Opio, c'est très agréable, mais c'est vrai que c'est très difficile d'accès. On voit les, les, les, les temps de transport avec les navettes, etc. C'est compliqué. Et donc, du coup, on, on va on a fait une shortlist avec des sites qui étaient plus proches des villes de manière à ce que le temps de transport soit, soit plus court. Donc, ça sera très probablement soit en région parisienne, soit en région lyonnaise. Mais on peut pas. Donner plus de plus de détails puisque la, le site n'est pas encore arrêté. Voilà. Je vous remercie. Oui. oui et ce que Pierre n'a pas dit, c'est qu'il y aura les Gireses euh, qui seront, euh, enfin, qui sont prévues en mai. Donc, on a choisi les dates aussi pour qu'il y ait quand même une petite période de d'écart entre les Giresse et les Assises. Voilà, donc euh, bah, dès qu'on aura choisi euh, le, le site euh, définitif, on, on vous le communiquera, bien évidemment. Euh, voilà, bah, je pense que j'ai tout dit, puis ça tombe bien, parce que je pense que ça va faire du bruit, bientôt. <rire> donc, euh, bah, merci encore d'être venus nombreux cette année, et puis euh, merci aux voilà, aux partenaires, aux intervenants. Enfin, encore une fois, merci à tout le monde. Et puis à très bientôt. Ah oui, et je, oui je voulais juste dire que par rapport aux assises, on vous invite dès maintenant à réfléchir à vos, vos idées de communication, parce que ça va arriver très vite, on est déjà au mois d'octobre. Donc je pense qu'on va, on va très vite ouvrir l'appel à communication pour les assises 2022. Donc commencez à y réfléchir, peut-être. Voilà. Bah écoutez bon retour à tous et puis à très vite.